Bienvenue à Emileon, bienvenue à vous et bienvenue à M. Nicolas Sarkozy. Tout de suite, passons aux premières questions. Alors, question numéro 1. Comment remporter des élections présidentielles Réponse 1. En enterrant les affaires. Réponse 2. Avec un programme politique cohérent. Réponse 3. En ridiculisant l'opposition, réponse 4, à l'aide de financement occulte. À l'aide de financement occulte. Alors, je vous laisse réfléchir. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, en enterrant des affaires, non, ça, non seulement ça marche pas, mais en plus ça prend beaucoup de temps pour aller chez les usines. La 2, euh, avec un programme politique cohérent, non, ça, ça saurait si ça marche... Donc, la 3 en réutilisant la position, ça, vous savez, ils n'ont pas besoin de nous pour le faire. Donc, euh, je dirais la 4. Le financement est occulte et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Voilà, ah, bravo, bravo, bravo, vous avez gagné 10 000 euros de financement occulte. Attention, on passe à la deuxième question. Voici la question. Quelle est l'activité principale de Big Man quelle est l'activité principale de Big Mayo Réponse 1, société à but non lucratif. Réponse 2, société de promotion bidon. Réponse 3, Pompe afrique pour financer la campagne présidentielle. Réponse 4, rembourser le prêt de Calafi. Rembourser le prêt de Calafi. Gaï, yeah, Bon, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. oh, je vois pas l'intérêt, hein, ni de la... Ni de la une, ni de la 2 hein, parce que euh, société de bidon, but non lucratif et bon, ça, il faut être social pour faire des trucs comme ça. Donc la, la 3, la 3 me tente, mais j'hésite euh, avec la 4, aïe c'est pas, mais la 4 c'est pas, pas possible d'une part parce qu'on ne va jamais le rembourser. Bah oui, puisqu'il est mort hein, d'un accident du travail comme vous le savez. Donc euh, ah bah, c'est la 3 Jean-Pierre, c'est la pompe à fric et c'est mon dernier mot. Bravo Vous avez gagné une à fric d'une valeur de 50 000 euros. Attention, on passe à la troisième question. Attention, voici la question. Quel est le montant du dessous de table généré par l'affaire dite de Mami Zinzin Alors, deux semaines au Clubnet de Punta Canin. Ou bien, réponse 2, de quoi payer un G8 et en mettre un vue en banan Réponse 3, offrir un copieux banquier en Fouquet's à des amis. Réponse 4, de quoi payer 2 millions de votes aux prochaines élections. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. aïe. Bon, alors là, non, ça c'est ridicule. Franchement, on, on dérange pas la vieille pour une si petite somme. Hein. Bon, c'est vrai, c'est bien pratique, parce que des fois, elle confond les zéros, mais bon. La 2, la 2, non. Pour ça, il y a des impôts que les Français payent, donc ça, non. J'hésite à vrai dire entre la 3 et la 4. Bon, alors... Euh... N'oubliez pas, hein, vous avez toujours la possibilité d'utiliser votre joker et appeler un ami. Bon, alors je prends le joker et appelle mon ami, et néanmoins magistrat. Allô Allô Allô tu mets le magistrat ou c'est le 4 C'est le 4, tu fermes bien la porte Oui, c'est Nicolas. Euh, non, vous avez et le vous bon êtes numéro C'est pas mon ami si, magistrat si. Mais son tel a été confisqué. Moi, je suis le directeur de la prison de Florémé Regis. Aïe aïe aïe. Bon. <rire> Dites-lui qu'il me chauffe la place, hein. Bon. Écoutez, c'est pas grave. Revenons au jeu et je vais dire la 4, c'est mon dernier mot Jean-Pierre. Bravo Vous avez donc gagné 2 millions de voix aux prochaines élections on passe tout de suite à la question suivante Qui a empoché les rétro-collections de Karachi Qui a emporté les rétro-collections de l'affaire dite de Karachi Alors, réponse 1, personne Réponse 2, je ne sais pas mais je vous demande de vous arrêter Réponse 3, et comment Guéant a acheté son fameux panneau de vous Réponse 4, à mon, mon avocat tellement qu'il n'est pas à tellement qu'il est en prison. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, alors l'un, non, ça, euh, c'est pas possible. L'un, trois, il est gagné pour laisser passer ça. Donc, non, c'est pas l'un. Hein. La réponse 2. ah oui, le balamou, oui, oui, oui, lui, euh, il est capable de tout, je le sais, car euh, j'étais son directeur de campagne, me rappelle. rappelle. c'est d'ailleurs moi qui... enfin, bon, bref. Et l'un, trois... Alors, c'est vrai, le Claude, il fait un peu dégénéré, fin de Reims, quoi. Mais c'est un ami fidèle et on a toujours besoin de fusil, vous savez. Euh, la 4, oui. Alors, ça, on sait. Il est en cellule à côté de mon ami magistrat. Donc, euh, c'est pas ça non plus. Alors, euh, bon, je vais dire la 2. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo Effectivement, euh, c'est la réponse de qui vous permet donc de gagner toutes ces rétrocommissions. Bravo. Alors, maintenant, attention, nous passons à la question ultime. Attention, voici la question. Qui a déclaré C'est quelqu'un qui m'a dit. Hmm. Qui a déclaré C'est quelqu'un qui m'a dit. Réponse 1. Le quotidien Mediapart. Réponse 2. Le juge d'instruction. Réponse 3, Jeanne d'Arc. Réponse 4, une fameuse chanteuse sans voix. Une fameuse châteuse, chanteuse sans voix. Alors là, Jean-Pierre, c'est facile. Oui, oui, oui, je vais vous répondre directement et sans hésiter. C'est la réponse 2, le juge d'instruction. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Car sans témoignage ni témoin identifié et crédible, il n'y a plus d'affaires. Et ils ne pourront plus rien contre moi. Et je serai à nouveau président des Français. Bravo Vous avez gagné le tableau. Et en plus, un joker que vous pouvez utiliser lors de votre prochaine carte à vue. Bonne soirée. À la semaine prochaine avec notre invité.